Je suis assez flatté parce que j'ai reçu une demande de la part de cette entreprise que je ne connaissais pas, Stellar Data Recovery, pour faire une review, hein, un compte rendu de leur application, que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelle Stellar Phoenix SQL Database Reaper Technician. Alors j'ai compris que Stellar était une société qui faisait des outils de récupération de fichiers pour différents systèmes d'exploitation, donc c'est pour ça qu'on a des choses comme For Home, For Business, Etc. Et on voit qu'ils ont des outils de récupération pour différentes technologies comme Exchange et donc maintenant SQL Server. Donc intéressant, pourquoi pas Normalement, si vous êtes un bon administrateur, ce qu'il faut que vous fassiez, on est d'accord, c'est des sauvegardes, des sauvegardes complètes, des sauvegardes de journaux de transactions, etc. Mais bon, il se trouve qu'il y a quand même dans la vie beaucoup de situations où on perd des données malgré tout. Et tout à coup, juste au mauvais moment, en fait, on s'aperçoit qu'on n'avait pas un backup ou qu'on n'a pas le dernier ou que c'est corrompu. Alors, pourquoi pas Donc, je vais le prendre d'une façon tout à fait naïve et objective hein, et euh, je vais essayer le programme. Donc, on nous dit d'abord qu'on peut réparer des bases de données corrompues. MDF et NDF. Donc, ça veut dire pas de journaux de transaction. Le journal de transaction est hors cadre ici. On peut récupérer des tables, des déclencheurs, des objets en fait, et on peut récupérer des enregistrements, ou plutôt des lignes supprimées dans la base de données. En fait, oui, vraiment des enregistrements, parce que là on parle de choses physiques. Alors c'est intéressant. On nous dit aussi qu'on peut récupérer des informations dans les fichiers et les exporter en HTML, en CSV, etc. Et on nous dit aussi, alors ça, ça m'a paru dérangeant au début, c'est, on nous dit, 2016, 2014, 2012, 2008, on est en 2017. Alors ce que m'a dit la personne de Stellar, c'est qu'il n'avait pas encore testé en 2017. Donc moi j'ai un SQL Server 2017, donc on va voir ce que ça donne. Le premier test que nous allons faire, c'est simplement une base de données corrompue. J'ai pris ma base de données Pacha Data Formation, je l'ai mise en offline, donc ça c'est déjà fait, je suis allé écrire à l'intérieur avec un éditeur hexadécimal. J'ai pris mon patcha data formation MDF, j'ai mis des zéros à différents endroits, surtout si vous voulez aux endroits, alors là on ne voit plus rien parce que le fichier il est maintenu, mais je l'ai libéré avec l'offline, et puis je suis allé écrire des zéros à des endroits où j'ai clairement aperçu des données qui étaient à l'intérieur des tables. Donc, mon but c'était finalement de corrompre des pages de données. Maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau de ma base de données, je suis bien dans Patcha Data Formation, je vais faire un dbcc checkdb, de façon à bien m'assurer qu'il y a un petit peu de corruption dans tout ça. Et effectivement, la requête se termine avec des erreurs. J'ai ici, quelque part du rouge, voilà, et on me dit le numéro d'objet, donc je vais prendre ça, ID d'index 0, c'est la table, et on me dit ici la page 3430, 30, échec du test, et donc là on a un checksum, on a un problème de checksum, clairement. Quelle est cette table On va utiliser l'object name pour retrouver le nom de l'objet. Prospectus, je la connais bien, cette table, et donc j'essaie de faire un petit select dedans, comme ceci, et effectivement, on a un petit problème. SQL Server a détecté une erreur d'entrée-sortie logique, somme de contrôle incorrecte. Somme de contrôle, c'est la traduction en français, bien sûr, de checksum. Donc, on a un problème de page. Alors ça, c'est irrécupérable, hein. normalement, on est d'accord, puisqu'on a perdu les données. La seule façon de récupérer ça, à moins d'aller écrire clairement dans la page, avec des astuces très, très poussées. On va faire ça, on va prendre tâche restaurer, et puis, si on a bien fait les choses, c'est-à-dire que si on a des beaux backups avec des sauvegardes de journaux de transactions, on peut restaurer la page, précisément. Là, c'est grisé, parce qu'il se trouve que je dois être en mode de récupération simple, et je n'ai pas de journaux de transactions. Voilà, c'est ça. Donc, je ne peux pas récupérer ma page. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais prendre la dernière sauvegarde complète ou différentielle que j'ai sous la main, et puis, ben voilà, j'aurais peut-être perdu des choses. Bon, d'accord. Première option. Maintenant, la deuxième option, c'est avec cet outil. On va essayer. Donc, ce que l'outil me demande de faire, c'est d'aller dans euh, le répertoire, de copier le fichier pour pouvoir travailler sur une copie du fichier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais ici aller dans C, je vais vous montrer... Donc ici, ensuite je suis allé dans programme File, je suis allé dans SQL Server, parce que c'est ma machine de démonstration, donc j'ai mis mes données sur C, c'est pas beau, et j'ai fait une copie de Pacha Data Formation. Il s'agit donc maintenant d'une copie qui est une copie avec les, les données euh, corrompues, hein, bien entendu. Je n'ai pas de copie avant corruption. Et je vais utiliser cet outil, on va voir ce que ça donne. Donc, je lance Stellar Phoenix, et on me dit stop SQL Server et copie la base de données dans une euh, différente... Euh, oui, ben c'est ce que j'ai fait, pas de problème. Redémarre le serveur et répare la copie de la base de données. Sans problème. Et donc on voit que cet outil va travailler sur euh, un fichier MDF. Et pas à travers SQL Server. Donc ça veut dire qu'on ne passe pas par le moteur de stockage. Et donc ça veut dire qu'ils ont utiliser une bibliothèque, il en existe, hein, qui permet de lire directement le, le format des pages dans le fichier MDF. Donc, je vais chercher ceci et je vais prendre ma copie. Alors, je vois Include Deleted Records, ce n'est pas vraiment mon problème, ici, c'est plus des pages qui sont corrompues. Alors, j'essaie la réparation, c'est parti. Alors, on me dit A Previous Scan Result, oui, parce qu'avant d'enregistrer, j'ai déjà essayé. Donc, est-ce que tu veux continuer From the saved scan. Non, pour vous faire la démo, je vais reprendre depuis le début. On me pose des questions, je pense, pour bien comprendre le format du fichier. Alors, eh bien, il faut que je réfléchisse un peu à ce que j'ai fait. Euh, je suis sur une base de données ici en 2017, donc je vais m'approcher le plus possible. Je vais mettre 2016. Et on me dit Created on SQL Server 2000, euh, enfin, 2005, enfin 2008. 2005, 2008, 2012. Oui, je crois que j'ai créé la base de données au moins en 2008 ou en 2012 et qu'au fur et à mesure des mises à jour, j'en eh suis arrivé à 2017. Et là, on me dit 2016, je vais prendre le plus proche. Allez, c'est parti. Et là, on voit qu'il est en train de travailler. Il analyse clairement euh, toutes les structures et il me dit que c'est réparé. Alors, j'essaie de trouver s'il a vu des choses intéressantes, notamment dans... Contact Prospect il en a vu 300 000. Bon, je n'ai pas beaucoup plus d'informations, alors c'est ça qui me, qui me dérange un petit peu. On aurait pu ici avoir dans le log des informations de Checksum, des choses comme ça. Mais bon, je vais faire maintenant Save. Je vais sauver ici, OK, donc en MS SQL, pourquoi pas. Je pourrais faire du XLS, d'accord. Je vais sauver en MS SQL et je vais sauver dans une nouvelle base de données, oh, c'est intéressant. Donc, je vais prendre ici mon serveur, je vais mettre ma base de données, c'est qu'on me dit aussi, je peux sauvegarder dans une base de données live existante. Écoutez, je vais au moins essayer une nouvelle base de données. Donc, je vais faire ça, default SQL location, ouais d'accord, new location, et on peut aller, d'accord, bon, bah écoutez, je vais faire Default SQL Location, je vais faire Connect. Et là, on est en train de réparer l'état. Donc, ça veut dire qu'on a pris à l'intérieur du fichier de données toutes les données qu'on a pu lire. Et puis, on est en train de les réécrire dans une nouvelle base de données. Pourquoi pas C'est pas mal comme approche, en fait. Finalement, ça veut dire qu'on va vraiment attaquer le fichier MDF complètement, prendre tout ce qu'on peut prendre et puis réparer. Donc, comme ça va prendre du temps, hein, là je vois, euh, on va, je vais mettre en pause, bien entendu. Et puis ensuite, on, on essaiera de faire un db pour voir ce qu'il en sort. Pendant que l'outil travaille, je me suis dit, tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait derrière Il fait probablement des insertions, non Et alors, qu'est-ce que j'ai fait Bien entendu, j'ai ouvert mon profiler et... Effectivement, je vois des RPC Completed avec des inserts into, avec des sp-execute-sql. Donc, il prend réellement toutes les données qu'il a trouvées directement dans le MDF, pourquoi pas, et il les réinsère complètement, donc il refabrique toute la base de données. C'est intéressant comme boulot, ça a dû leur prendre un petit peu de temps de développement, mais c'est une approche intéressante. Bon, ben on attend que ce soit fini. Voilà qui est fait, ça a pris un certain temps, il a fallu insérer tout, et on me dit c'est sauvé. On va vérifier alors. Maintenant, je reviens donc ici dans ma base de données. Je regarde si j'ai autre chose. Et effectivement, Recovered, Patcha Data Formation Copy. À l'intérieur, j'ai bien toutes mes tables. Alors maintenant, bien entendu, ce qui va m'intéresser, c'est le check DB. Hein, on va faire ça dans une nouvelle requête. On va aller ici. Et est-ce qu'on est bon Oui, manifestement, on est bon. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quand même et au niveau des données. Alors je ne peux pas comparer les pages, par contre, comme il y a eu des insertions, l'allocation est complètement différente maintenant dans cette nouvelle base de données. Mais par contre, eh bien je peux regarder ce que ça donne dans ProspectUS. Si je fais un Select Count ici, je ne sais pas si ça va passer sur l'ancienne base de données. Ouais, effectivement il y a une erreur d'entrée-sortie. De, par contre, je sais que j'ai 300 000 lignes. Je connais ma table, c'est une table de démo. Donc, je vais essayer ici dans l'autre base de données, j'aurais dû faire un select count, j'ai bien 300 000 lignes. Alors ce qui serait intéressant, c'est que je fasse mon select étoile ici, et que je me regarde où ça s'arrête en fait, et donc ça va s'arrêter dans cet ordre-là, ça commence par JSON, ici ça commence par JSON, je vais regarder si je suis à peu près, parce que je n'ai pas de clé primaire, je n'ai pas de, de numéro ici, donc par exemple, je vais regarder le 24 c'est booth l'amont, l'amont booth, 24 057. donc j'ai dit 24 057, je suis un peu loin là. Boost l'amont. Ok, on va partir du principe que ça a l'air un peu dans le même ordre. Vous savez qu'on est ici dans une table hip, donc on n'a pas d'ordre du tout, donc c'est vraiment une supposition. Et euh, ici, j'ai une erreur, mais je me suis arrêté à 32 266. On a dit 32 266, 32 266, Virginia Book... Alors, par contre, je n'ai pas la même chose ici, mais par contre, je vois quelque chose. J'ai un certain nombre de nuls dans les prénoms et je me souviens très bien voilà, que je n'ai pas de nuls euh, dans, les, dans la base de données originelle. Donc, ça veut dire une chose, finalement, ça veut dire que les données qui n'ont pas pu être lues à cause d'une erreur de checksum ici ont été remplacées par des nuls, éventuellement, Bon, ce qui me dérange juste un tout petit peu, c'est que je n'ai pas été averti. Je ne sais pas exactement où ça se passe. Donc, et je n'ai pas de log particulier ici sur les lignes qui n'ont pas été écrites correctement. Je vais quand même regarder dans les outils. Je peux sauvegarder le log, mais le log, c'est bien ça. Hein. Et je n'ai pas d'aide particulière. Donc, OK, j'ai un status bar, un log window. Donc, euh, ben, écoutez, c'est pas mal quand même. On a sauvegardé tout ce qu'on pouvait sauvegarder. Euh, on a fait une base de données à côté qui contient les données qu'on a pu sauvegarder. Par contre, là, éventuellement, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations en fait, sur ce qui n'a pas pu être sauvegardé parce que c'était corrompu.